Bienvenue sur le grand médium Kabiessi du Bénin et de l'Afrique. Sans plus tarder, je vais vous montrer le portefeuille magique, comment ça je fais Les gens disent dans cette vie que le portefeuille magique, que ça n'existe pas, mais moi je vais vous le prouver que ça existe et qu'il y a du vrai chez moi, le grand maître Kabysi. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés et par la force de mes génies, je vais vous prouver ça et très bien le portefeuille magique voilà ça mes enfants regardez regardez à l'intérieur qu'est ce qu'il y a il n'y a rien mais vous allez voir par la force de mes génies ça va produire beaucoup d'argent si ça va si ça maintenant plus qu'à c'est la force de mes génies j'appelle les génies Regardez. Par la force de mes génies, ça va produire, ça va produire beaucoup d'argent. L'argent va quitter les grandes banques pour venir dans ce portefeuille par la force de mes génies, par la force de pouvoir qui me sont conférés. Je vous mes génies. Alors, regardez très bien. pour vous. Voilà ce que le portefeuille a produit. Si vous avez besoin de moi, il faut me contacter sur le plus de 129, 63, 34, 76 10 et vous serez satisfait. C'est le vrai billet de banque. Vous pouvez manger, construire des maisons, acheter des voitures, faire tout ce que vous voulez, faire des dons à la mosquée. N'importe où, regardez les enfants, c'est l'argent. Le vrai billet de banque. C'est comme ça que ça se passe ici chez moi. Contactez-moi seulement pour être satisfait.